Hello les amis, dans cet épisode de vlog, je voulais vous parler de quelque chose dont on parle rarement. Euh, et puis c'est un épisode de vlog parce que c'est plus les coulisses, c'est pas forcément une leçon à vous donner, mais c'est quelque chose que je vis, que beaucoup d'entrepreneurs vivent, et c'est normal, et c'est même bien, c'est un bon signe. Euh, mais j'aimerais vous y préparer quand vous rencontrez cette solution. Donc moi j'ai une formule partir de rien, une formation. Euh, que je propose en paiement en plusieurs fois. Et euh, là, j'ai deux clients. Donc, le but, c'est pas de les accuser. Ça se peut, ils ne regardent pas cette vidéo. De toute façon, je ne donne pas du tout leur nom. Et puis, bon, voilà. Euh, mais j'ai deux clients qui n'ont plus payé à partir du troisième mois parce que en fait, euh, je sais pas, leur carte bancaire est expirée ou il euh, n'y a plus de fonds sur leur compte bancaire ou ils ont arrêté le... je sais pas, je sais pas. Euh, J'ai envoyé des emails et pas de réponse. Et en fait, euh, c'est pour ça que vous, vous comprenez maintenant pourquoi euh, les entrepreneurs qui vous vendent des formations vous proposent euh, toujours des paiements plusieurs fois, mais ça coûte plus cher. Bah, en fait, déjà parce qu'il y a plus de frais bancaires et parce que ça prémunit l'entrepreneur de ce genre de problème. Parce que forcément, quand je fais payer quelqu'un en une fois, l'argent est dans ma poche, c'est sûr et certain, sauf si elle demande un remboursement. Mais quand quelqu'un prend sur dix fois, je peux pas lui faire au même prix que à quelqu'un qui euh, paye en une fois, parce que je sais qu'il y a une probabilité euh, qu'elle ne paye plus. Donc pour ça, je dois gagner un peu plus sur toutes les personnes qui payent en plusieurs fois pour compenser, Là où les personnes qui ne paieront pas euh, durant tout le tout, tout le long. Donc, plusieurs éléments de réponse et l'idée en tant qu'entrepreneur, c'est toujours de prendre le temps de s'analyser. Une première chose, c'est peut-être que euh, j'ai marketé ça trop fortement et j'ai convaincu des gens qui n'avaient pas d'argent. Okay et ça, c'est jamais quelque chose que j'ai voulu faire. Et euh, je n'ai pas de reproche à me faire parce que je pense pas être dans la manipulation, dans ma communication. J'encourage même les gens à, à ne pas acheter quand ils n'ont pas d'argent. Donc, aucun, aucun, euh, je n'ai pas de reproche par rapport à ça. Euh, mais je vous invite à y réfléchir aussi, à faire attention dans votre phase de communication, à ne pas essayer de faire rentrer un maximum de gens, mais vraiment des gens ciblés. Moi, par exemple, dans ce type de formation, clairement, je m'adresser veux à, pas à des gens qui gagnent le SMIC et qui euh, vivent à découvert. Donc, essayez de vous adresser vraiment à votre... Euh, Personne. Euh, autre chose à garder en tête, c'est bon, il faut être cool, relax, d'accord C'est pour ça qu'il faut être plus ambitieux pour anticiper ce genre de problème. Voilà, ces deux clients, ça va me représenter une perte, je pense, près de 1000 euros. Euh, bon, dit comme ça, ça fait beaucoup, mais pas de panique parce que j'ai d'autres clients qui paient, j'ai d'autres produits et c'est pour ça qu'il faut toujours gagner plus que ce qu'on veut parce que quand il y a des problèmes, bah, on est tranquille. Okay? Donc, vraiment un encouragement que j'aimerais vous donner à ce niveau-là. Euh, et puis, même si je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux, parce que ces gens-là euh, ont profité de mes services, ça reste des humains euh, qui peuvent faire des erreurs. Tant pis, il ne faut pas avoir de haine contre ces gens-là. Moi, pour tout vous dire, bah, si le, ces gens-là me répondent un jour et qu'ils me repayent et qu'on retravaille ensemble, je serais ravi. Voilà. Euh, mais voilà, prendre la distance, pas trop s'impliquer émotionnellement. Ça reste que de l'argent. Mais pour ça, il faut être plus ambitieux, facturer plus cher, euh, gagner plus, avoir plus de produits, plus de clients pour compenser les, les problèmes qui se passent. Et c'est aussi pour ça, tiens, je vais mettre une petite parenthèse, Et c'est pour ça que les entrepreneurs euh, méritent de gagner beaucoup plus que des salariés. Parce qu'ils prennent ce genre de risques. En France, le risque de pas être payé est nul, non? Parce que tu as des lois qui te protègent. Donc, en tant qu'entrepreneur, voilà, c'est une petite euh, un encouragement aux entrepreneurs euh, qui sont là. Euh, voilà, une petite info, comme ça, rapide il euh, y a quoi Il y a la, euh, le, la rencontre sur le preneur samedi 8 juin. S'il reste des places au moment où vous regardez cette vidéo, c'est en dessous. Euh, et puis, petite actu, cet été, euh, si vous avez toujours envie de créer une formation en ligne et euh, profiter du marché qui est là, euh, mais vous n'avez jamais su comment faire, vous n'avez jamais eu la motivation, tenez-vous au courant, Parce que j'ai quelque chose de somptueux à vous proposer cet été. Allez, ciao les amis, euh, je vous dis à très bientôt.